Comment avoir un carnet de rendez-vous rempli de clients Bonjour, je suis Christophe Patz, formateur, conférencier et coach sportif depuis 1992. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer ce que la formation Apprenez Comment Gagner Plus de Clients va vous apporter. Vous êtes peut-être lancé depuis plusieurs mois en tant que Personal Trainer et vous ne voyez pas votre agenda se remplir comme vous le souhaiteriez. Or, on rêve tous d'avoir plus de clients pour avoir plus de recettes et mieux gagner notre vie en prenant une base de 40 euros la séance, prix moyen en France. Vous devriez arriver à 4000 euros de recettes par mois, au minimum. Mais comme vous le savez, dans votre cursus DUST, STAPS ou BPGEPS, vous n'avez pas de chapitre qui vous explique comment gagner plus de prix. Alors vous pouvez tourner longtemps, longtemps, longtemps, longtemps en rond si vous ne changez pas vos méthodes. Quand j'ai commencé le coaching privé il y a environ 20 ans, dans un grand club parisien dans lequel évoluaient beaucoup de personnels traîneurs j'étais exactement dans la même situation que vous. Alors que les autres coachs avaient plein de clients, moi j'arrivais difficilement à en convaincre certains. J'étais démuni parce qu'il me manquait de la méthode et il me fallait des outils fiables et efficaces pour capter l'attention et attirer vers moi beaucoup plus de clients potentiels. Et puis, au fur et à mesure des années, je me suis formé, notamment aux notions de marketing. J'ai adapté ces différentes méthodes au personal training, puis j'ai fait quelques réglages et au fur et à mesure du temps, j'ai réussi à gagner de plus en plus de clients jusqu'à arriver à quelque chose qui était très, efficace. Aujourd'hui, je transmets toutes mes compétences acquises durant ces 20 dernières années dans un module de formation court et très facile à suivre. Avec la formation, apprenez comment gagner plus de clients. Vous allez 1. Apprendre plus de 60 notions faciles à mettre en place au quotidien. 2. Découvrir les erreurs à ne surtout pas faire. 3. Améliorer votre image sur Internet. 4. Apprendre à communiquer efficacement sans dépenser beaucoup d'argent. A l'issue de cette formation, vous allez sentir la motivation augmenter et vous verrez votre carnet de rendez-vous se remplir comme par magie. Voici quelques messages reçus de coachs qui étaient dans la même situation que vous il y a quelques temps et qui ont suivi ce module. Alors imaginez-vous demain, une fois toutes ces clés en main pour faire venir à vous 20, 30, 40 ou même 50 clients supplémentaires. Imaginez-vous ne plus douter sur votre capacité à attirer des personnes qui voudront vous acheter des séances. Imaginez-vous poursuivre votre métier avec passion durant des années et des années encore. Alors si vous voulez en savoir plus sur ce module, apprenez comment gagner plus de clients. Je vous invite à cliquer sur le lien qui apparaîtra à la fin de cette vidéo pour pouvoir y accéder et vous inscrire assez facilement. Vous inscrivant dès à présent, vous serez assuré d'avoir une place sur la prochaine date à venir. L'inscription se fait facilement en 4 clics et vous recevrez immédiatement votre dossier par email plaisir de vous retrouver lors d'une de ces prochaines sessions de formation pour acquérir toutes ces clés dont je vous parle et pour vous permettre de vivre longtemps, longtemps, longtemps, longtemps de votre passion tout en gagnant bien votre vie. A très très bientôt.